C'était la voix du maître que vous venez d'écouter, le grand maître de l'OPH, Gémi Lufa il s'est exprimé en langue lari pour dire que nous, en tant que membres de l'association de l'OpH, à quelque niveau que ce soit, nous n'avons pas le droit d'empêcher les, les, les pèlerins, d'empêcher les gens qui viennent pour... Euh, Prendre des photos pour filmer. Voilà ce que Papa Émile, le grand maître de l'OPH, Dieu, créateur de l'univers et de l'humanité, vient de déclarer. Vous êtes les pionniers, vous êtes les premiers à venir. Uniken. Amstel. Bavaria. On Bavaria aussi. Vous pouvez prendre. Même le whisky. Essaie d'abord. Même ce soir. Tu vas prendre même deux, hein? Ce soir. <rire> tu médites au nom de papa et Et tu verras ce que ça va faire. Tu ne peux pas être ivre. Tu ne peux pas. Tu bois avec foi. La première phase d'approche avait bien commencé. J'avais été reçu avec les plus grands honneurs par tous les loups Mais maintenant, je cherchais à en savoir plus sur ce monsieur Guillemille, le grand maître de l'OPH. ...qui ont prêté des pouvoirs surnaturels. Cet homme, que personne n'avait plus vu depuis presque 30 ans, continuait pourtant à diriger à lui tout seul cette gigantesque organisation. Le mystère plané. Les églises de réveil sont apparues dans les années 80 au Congo. Elles grignotent chaque jour des fidèles à l'église catholique et sont inspirées du culte protestant. À Pointe-Noire, la capitale économique du pays, il y en aurait un millier. Nous sommes allés à la découverte de l'une d'entre elles, l'église Luzolo, amour au ph de Guy-Émile c'est sétiquabo qui s'est autoproclamé Dieu vivant sur terre et serait invisible et représenté physiquement ici par cet homme. Au congo nous avons trouvé une personne qui a les trois critères qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu lui-même, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Et cet homme, c'est qui t'aimé le foie Cette foie. Il est né sans nombril. Et c'est un message que nous lançons aux scientifiques. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Ce mélange de bière et de foie, les fidèles l'appellent ici la bière à mycine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps, à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikugi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biramucine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième. Je suis entré en transe. Ma, ma tension était revenue à la normale et je confirme que la biramucine c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5 000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement contrôler l'impact et les dérives.